Y'a pas vous avez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de History, le seul que je vais tourner en direct d'Estonie. Je suis très content de reprendre ce format que j'avais lancé cet été. Dedans, j'aborde plein d'histoires et d'anecdotes qui peuvent venir du monde du jeu vidéo, de l'e-sport ou alors de plein d'autres sujets différents, que vous aviez grandement appréciés et que j'adorais aussi faire de mon côté. Et le fait que je sois en Estonie a clairement influencé sur mon choix d'histoire à vous présenter aujourd'hui. Je suis à côté d'un grand et glorieux pays nommé la Russie et vous l'avez vu dans le titre, ce sera pas très très joyeux aujourd'hui, car on va parler de la triste histoire de Valentina Grigorieva et de son compagnon Stas Rechetnikov. Avant toute chose, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'Internet capture des histoires sordides qui se sont passées en live, d'accord En 2008, le jeune dépressif Abraham Biggs, qui était un étudiant américain, s'est suicidé en live devant 1500 personnes en ingérant des médicaments, le tout sur Justin TV, l'ancêtre de Twitch. Et c'est une histoire qui leur a valu Beaucoup de problèmes à l'époque. Comme autre histoire, on en a aussi eu en France, je pense notamment au sweating de Bibix, d'accord Quelqu'un avait appelé les policiers, euh, le GIGN, tout ça, en disant voilà euh, cette personne-là a effectué un meurtre, euh, bref une histoire dans ce genre. Et la police était intervenue. On l'avait vu sur son live. C'était quelque chose qui avait fait vraiment beaucoup de bruit à l'époque. Oh, ouais, Parce que je pourrais couper le, le flux du stream. C'est un canular, monsieur. En termes d'histoire sordide, je pense aussi par exemple à Tezu, qui était un streamer japonais qui a essayé d'escalader le mont Fuji en octobre 2019, sauf que le mont Fuji ne s'escalade qu'avec des conditions météorologiques favorables, c'est pour ça qu'en général les gens le font l'été. En octobre 2019, il fait très froid, il y a de la neige et tout ce mélange a fait en sorte que Tetsu a effectué une chute mortelle malheureusement pour lui en live. Et ses viewers ont indiqué à la police l'endroit à peu près où il est mort et ils ont retrouvé effectivement euh, sa dépouille à cet endroit-là. Il y a également des histoires que je qualifierais d'un petit peu plus débiles. Je pense aux deux braqueurs brésiliens qui ont fêté euh, leur braquage en live sur Twitch, mais genre juste après, littéralement à l'arrière de la voiture avec les sacs de billets bien bien remplis. La police euh, a été prévenue et est intervenue tellement rapidement que ces derniers se sont fait arrêter lors du même live. Hein. Il y a des images qui existent, on les voit euh, se faire choper par les forces de l'ordre et je pense que euh, ces gros débiles réfléchiront à leur acte à deux fois parce qu'ils ont chopé plusieurs années de prison suite à cette histoire. Vous en voulez une dernière Monsieur Big était un petit streamer américain qui faisait un live devant son public de 60-70 viewers à peu près. Il faisait un petit peu de bruit et son voisin est venu toquer pour lui demander d'en faire un petit peu moins. Mr Big lui a dit qu'il n'en ferait pas moins, qu'il avait le droit de faire du bruit, que c'était son droit de live, tout ça, machin. Bref, vous connaissez le discours habituel. Son voisin, qu'est-ce qu'il va faire Il va logiquement appeler la police pour tapage nocturne. La police va arriver, va arrêter Monsieur Big, sauf que Monsieur Big, lui, ne va pas arrêter son live. Qu'est-ce qu'on remarque à la caméra quelques minutes après son arrestation Le voisin en question va s'introduire dans euh, le domicile de Monsieur Big pour lui voler ses clés, son portefeuille, un casque audio et plein de petites affaires dans ce genre. Les viewers qui étaient encore là ont appelé la police et le voisin en question va faire quelques années de prison du coup pour ce, live, enfin, pour ce vol, pardon, tandis que Monsieur Big lui s'en sortira quand même assez bien avec son petit tapage nocturne. C'est quand même donc c'est un petit retour de karma que j'ai trouvé un petit peu fun pour terminer cette rubrique d'exemples d'histoires qui se sont passées en live. Mais revenons-en à Stas Rechetnikov. Stas, c'est un créateur de contenu russe, aussi appelé Riflet, qui a 30 ans, qui habite dans la banlieue de Moscou, dans une ville située à quelques kilomètres de celle-ci, et dont les contenus sont euh, à base de prank, d'accord le, le, Les contenus habituels euh, qu'on euh, qu qu aime vraiment, quoi. Ce dernier n'hésitait d'ailleurs pas à faire intervenir Valentina Grigorieva depuis début 2020, Valentina, c'était sa copine. Et cette dernière était d'ailleurs la souffre-douleur de ses contenus. Un jour, dans un prank, il a pensé que c'était drôle de lui balancer du gaz poivré dans la gueule. Donc autant vous dire qu'il y a réellement un antécédent entre les deux. Et il avait même euh, l'habitude de faire des lives où il buvait tellement euh, qu'il en allait euh, jusqu'à vomir, ce qui lui avait valu un ban de Twitch en 2018. Donc revenons-en au fait. Le 2 décembre dernier, Stas était en live avec Valentina et une troisième fille. ok. Ils faisaient un petit truc classique. Comme vous pouvez le voir sur les images, ils étaient en train de faire de boire des coups, de discuter entre eux et avec le chat. Sauf que l'ambiance dans le couple était assez tendue. Elle était tellement tendue qu'une altercation éclate entre les deux et on voit même Valentina être assez agressive et euh, se saisir d'un couteau parce que je crois que Stas s'en prenait assez violemment à elle. L'ami qui est au milieu essaye un petit peu de calmer le jeu, d'accord, d'arrêter l'histoire entre les deux, sauf que cette altercation est quand même assez marquante et assez violente. Suite à cette altercation, un viewer va effectuer un don à Stas et lui donner plusieurs milliers de roubles, soit à peu près 800 euros pour que celui-ci se débarrasse de la fille, donc se débarrasse de Valentina. Les deux étant assez bourrés et assez, enfin, tu vois, assez saoules et pas réellement dans leur bon esprit à ce moment-là, Stas va euh, s'exécuter. Alors juste, je ne dis pas que c'est que à cause de l'alcool qu'il fait ça, il hein, y a clairement un problème, ce type. Je dis juste qu'à ce moment-là, il était complètement bourré. Qu'est-ce qu'il va faire Stas Il va prendre Valentina, la ramener hors champ de la caméra, donc euh, je crois dans une, pièce, une autre pièce de l'appartement, et frapper Valentina au visage et dans le corps à de multiples reprises. D'après certains reports, on aurait entendu du coup sur le live à ce moment là des cris, des choses comme ça mais on n'a rien vu suite à ces coups Stas va prendre Valentina, la mettre en sous-vêtements et l'enfermer sur le balcon lui empêchant même au passage de prendre une veste. Après il retourne devant son live quand les viewers vont lui demander euh, qu'est-ce qu'elle a Valentina, Stas va leur dire du coup qu'il l'a mise sur le balcon parce qu'elle avait des problèmes intestinaux et qu'il voulait pas que ça pue dans la pièce. Cessez dire, hein, je vous jure que je n'invente rien, c'est ce qu'il aurait déclaré à ce moment là et Valentina, elle, était frigorifiée parce que bon, 2 décembre en Russie je ne vais pas euh, t'apprendre quoi que ce soit je pense que tu te doutes qu'il fait très très froid à ce moment là. Alors que celle ci a tapé à de multiples reprises à la vitre, Stas va l'ignorer tout le long et au bout d'un quart d'heure, retournera voir pour essayer euh, du coup de euh, la refaire rentrer à l'intérieur. Sauf que pas de chance, Valentina est affalée par terre, il va transporter le corps, le mettre sur le canapé et après quelques petits balbutiements du style « Oh, Valia, Valia, qu'est-ce qui t'arrive Oh, je m'inquiète », tout ça machin, bah, force est de constater que Valentina est décédée. Il existe des images où on peut le voir en train d'essayer de la réanimer sur son canapé. Par respect pour la victime, d'accord, je ne vais pas les montrer, je vais pas les montrer parce parce que c'est assez choquant et puis même euh, le gars euh, Stas dans sa démarche est vraiment pas du tout convaincant. Il euh, balbutie un peu, il essaye vite fait de le faire mais on voit bien qu'il s'en fout un petit peu dans la mesure même où après avoir appelé les autorités, d'accord, les pompiers et les policiers, il va retourner en live et ne va pas couper celui-ci. Il va littéralement continuer à stream, à parler avec les gens avec le corps de sa copine sur le canapé juste derrière. Donc c'est vraiment très très choquant. Même lui il le dit oh, on dirait que son cœur s'est arrêté, tout ça machin, c'est terrible. Il coupera donc le live qu'au moment où les autres Autorités vont venir et il se fera du coup assez logiquement arrêter suite à ceci. Il y a des images d'ailleurs qui montrent hein, le moment où il se fait arrêter dans la rue tout ça c'est vraiment euh, terrible. Les premiers articles qui sortiront suite à cette histoire vont mêler vraiment beaucoup de vrais et de faux. Certains vont dire que Valentina était apparemment enceinte ce qui a priori du coup n'était pas vrai. D'autres vont dire qu'elle est décédée d'hypothermie parce qu'elle aura passé un quart d'heure en sous vêtement par des températures qui sont en dessous de zéro. D'après du coup je crois l'autopsie et eh ben Valentina serait plutôt décédé suite aux coups que Stas lui aurait portés hors champ de caméra, notamment ceux à la tête qui lui auraient provoqué du coup un traumatisme crânio-cérébral. Des coups que Stas aurait reconnus. On est donc sur une relation qui est extrêmement euh, toxique et de la violence conjugale horrible. Comme je vous l'ai dit, Valentina c'était réellement la souffre-douleur de Stas dans tous ses contenus et elle aurait même discuté avec une amie quelques jours avant le drame, lui disant qu'elle souhaitait le quitter et partir vivre ailleurs. Et si vous étiez vraiment écœuré par cette histoire, dites-vous que c'est pas la fin. Stanislas aurait déclaré en prison, je cite, « Qu'est-ce qu'il y a à regretter Je n'ai rien fait de grave. » et où il aurait même dit que Valentina était sous l'emprise de drogue ce jour-là. Ce qui est vrai, l'autopsie aurait montré que Valentina aurait pris euh, des amphétamines ce jour-là. Mais ça aurait pas eu de rapport avec euh, sa mort, et sa mort aurait, aurait vraiment été provoquée par les coups qu'on lui a portés. Certains vont avoir une réaction qui à mon sens, erronée, en mode « Oui, mais elle avait qu'à si c'était une relation toxique, si elle avait l'habitude de se faire frapper, tout ça, tout ça... » Et c'est, à mon sens, une grossière erreur de penser comme ça. Parce que la plupart des violences euh, domestiques et conjugales sont aussi des violences psychologiques, ou la personne qui frappe ou la personne qui a du coup l'avantage dans la relation va avoir une réelle emprise sur sa victime, une emprise qui passe du coup aussi par le côté psychologique qui est telle que la personne va souvent pas oser partir par peur pour sa vie ou alors par euh, habitude, pour ne pas perdre la relation, par amour ou pour plein de raisons différentes. Ce qui, pour beaucoup de victimes, les rend carrément euh, dépressives. Donc cette logique qui consiste un peu à mettre la faute à la victime est euh, complètement erronée à mon sens. Car le vrai enculé dans cette histoire, c'est Rechetnikov qui d'ailleurs encourt jusqu'à 15 ans de prison pour son crime et j'espère à titre personnel qu'il va prendre le maximum possible. Certains vont penser que cette histoire est rocambolesque car elle a lieu en Russie. Hein. Sur internet, on rigole souvent de ça, il y a souvent des images complètement tordues qui proviennent de Russie mais je profite également de cette vidéo pour vous rappeler qu'en France une femme meurt à peu près tous les trois jours sous les coups de son conjoint donc c'est réellement un problème qui est réel et qui arrive pas si loin que ça ce n'est pas que les autres c'est un truc qui arrive également en France donc si vous êtes témoin de scènes dans ce style n'hésitez pas à contacter les autorités je ne sais pas réellement s'il y a des messages ou des lignes de prévention qui existent pour ceci mais ce problème est réel et tue des gens chaque année donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que le sujet n n'était pas trop lourd et que je l'ai abordé correctement. La semaine prochaine, ce sera un autre sujet, un poil plus léger, parce qu'on va discuter de l'histoire de la structure e-sport Fnatic, en direct de Lyon, hein, cette fois dans le décor. J'espère que vous avez apprécié ce, ce contenu. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye